À savoir que nous, nous on se marie chez l'Africain, la femme demande une dot. What? Oui, oui, oui, oui, oui, une dot, exactement. What? The... Là, c'est le... <rire> c'est ah, ça femme, Mon ami à moi, j'ai le cas où lui, s'il n'était pas de la même ethnie, comme eux, c'était une, une ethnie supérieure, lui a demandé deux bracelets en or. Ah oui, parce que Donc, au niveau, euh, au niveau tolérance, théorie de l'altérité, euh, respect de l'autre et égalité parfaite, là, manifestement, chez vous, c'est c'est pas c'est pas trop ça en fait. Ok, alors le test sonore semble avoir fonctionné. Cette fois-ci, on passe par une application encore nouvelle qui s'appelle Call Recorder. Donc, si les auditeurs, comme d'habitude, critiquent la qualité du son, eh bien, il faudra qu'ils adressent leur critique à Call Recorder. Voilà, moi, je l'ai réglé en qualité maximale. Euh, quel le okay. pseudo que tu as choisi pour cette conversation Alors, je m'appelle Marc. Marc, tu es informé que cette conversation téléphonique, anciennement appelée phone coaching, est enregistrée. Tu l'as acceptée. Oui. Et tu as même bénéficié à ce titre d'une réduction de 50 euros. Parce que je ne rappelle pas assez souvent que pour vous remercier d'accepter d'être enregistré, je m'assieds entre guillemets sur 50 euros. Euh, Allons-y, sois bon. Alors, hum, alors, je t'explique en gros, en fait, j'ai sorti une relation de, avec une personne, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Bon, on n'est plus ensemble actuellement. Marc, tu sait. as une voix de gros queblin. Est-ce que tu es un gros queblin ah, Ouais, exactement. Ça, un... ouais, ça, ça ça, comprend, <rire> <bon>, ça <rire> Exactement, voilà. Alors voilà, euh, gros queblin, je mesure 2 mètres, euh, euh, 1 mètre 95 et puis euh, euh, plus de 100 kg. Ah, voilà. Alors, du coup, j'étais en relation avec, une, euh, avec une, ma copine de l'époque, on était fiancés et on s'est séparé. Si, enfin, en fait, on s'est séparé et puis il y a eu pas mal de choses qui s'est passées entre temps, d'où au en fait mon appel pour comprendre la situation. Je suis plus de cette personne, mais ça a été des montagnes russes pendant six ans. Ça fait six ans qu'on s'est séparés. Et d'où mon phone coaching, justement, pour savoir ce qui se passe en fait, dans cette... Études de cas, études ce... de cas, étude de cas. Voilà, étude et, voilà. de cas, pour du... comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même très intéressant. Alors là, faut être prêt. On s'est séparés il y a 6 ans, plus ou moins. Et du coup, moi... Quel âge, euh, Quel, âge Quel âge Alors, euh, moi j'ai 36 ans, on a le même âge, 36-36. Et on s'est séparés à 29 ans, juste avant qu'on rentre dans nos 30 et tout vous avez étiez... ensemble depuis ouais. l'âge de 22 ans. Okay. 22, 30, 36. Voilà, exactement. Et du coup, moi, on vivait ensemble, et tout et tout. Moi, à cette époque-là, à savoir que moi, je suis artiste, euh, et euh, du coup, moi, à cette époque-là, j'avais une situation qui était bien pour moi, mais que j'estimais qui n'était pas assez... Ça veut dire que je gagnais bien ma vie, mais pour moi, je, il fallait que je gagne plus. Attends, artiste, voilà. euh, artiste black, deux mètres, tu pas acteur porno quand même Non, non, non, mais plus, euh, bah, en fait, je suis DJ, en fait, je suis DJ. Et donc, du coup, je gagnais, gagne bien ma vie, euh, toujours, mais je gagnais pas ça à Donc, du coup, on devait se marier, on s'était fiancés, et l'année, juste avant, quelques mois avant notre mariage, ça a capoté, on s'est séparés. Du coup, quand on s'est séparé, elle a pris son appartement, elle est partie environ à… Euh, elle était toujours dans le même quartier, mais assez loin, on va dire à 4-5 km de moi. Qui et on alors, On s'est séparé, on n'existe pas. Voilà. Qui et on bah, C'était euh, mon ex moi à l'époque. Oui, voilà. alors, euh, la, dé la décision, ça vient de l'un des deux. C'est qui c'est voilà, les deux, ouais. Non, c'est pas moi, les deux, c'est toi ou elle. Alors c'était moi c'est à dire qu'en fait on a eu en fait une histoire où euh, moi j'ai pété les plombs en fait ça c'est on va dire s'est séparé vraiment sur moi un coup de tête où j'en ai eu marre ça veut dire qu'elle croyait que je la trompais arrête de dire on que... s'est séparé je te dis ça n'existe pas ah. on on, Alors, on est un con comme c'est moi qui, à, à ce moment là c'est moi qui essaie de mettre à clé voilà. elle pensait voilà elle pensait que euh, je la trompais et puis moi au fait non et puis euh, un jour euh, en fait un soir elle est arrivée euh, pas, elle m'a fait un bad comme quoi je l'a trompé et tout, tout le travail là. Et puis elle m'arcelait au téléphone. Puis moi, j'étais à ce moment-là sur un tournage parce qu'en fait, je tournais un clip aussi. Tu je vois dis, que tu es un acteur ouais. porno. <rire> <rire> non. Je t'ai gaulé. <rire> ah non, non, non. non, non. on ne un... pas, on ne la fait pas. La fait non, pas. <rire> non, non, non. Je faisais un clip de musique au fait pour un ami à moi et puis elle m'appelle sur ce moment-là. Puis moi, je n'ai pas répondu. Et puis du coup, j'ai dit, bah écoute, et voilà, je n'ai pas répondu et le soir même, je devais rentrer. Mais un ami à moi me devait de l'argent et puis, avant que je rentre, au fait, je suis parti aller chercher cet argent, qui était environ à 100 km d'où moi j'étais. Donc, je suis rentré très, très tard, mais genre à 5 heures du matin, mais c'est pas plus que d'habitude, vu que je suis titillé, donc je rentre tard d'habitude. Au moment où je rentre, la porte était fermée. J'ouvre la porte, et puis, il y avait un loquet. Ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Et puis, elle m'a pas laissé rentrer, puis j'ai pété les plombs. Je dis, écoute, on se tape. Moi, je peux pas arriver dans une relation où je veux même pas discuter. Ou, euh, moi, je ne vais pas finir ma vie avec une personne qui, qui pète les plombs pour rien, en fait. Parce qu'il n'y a rien. On a mis, j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Elle travaillait justement dans des, dans des, dans une alliance immobilière. En une semaine, elle a trouvé un appartement. Trois semaines après, c'était fini. Un mois après, on était séparés on habité. Voilà. Et on était séparés en habité plus ensemble. Donc, du coup, moi mois après, que ça s'est fini. Avec elle, elle est partie dans son coin. Moi, je suis pas de mon coin. Un mois après, moi, j'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai retrouvé une nouvelle personne. Elle, elle a su. Et tout, et tout. L'idée, ça doit pas être trop dur, Coco. Voilà, moi aussi, voilà. C'est pas assez. Exactement, c'est pas très, très dur. Voilà. On va dire. Donc, du coup. Tu sais que, si t'es. Je sens, je devine un petit accent suisse. En plus, tu es grand et noir. Tu sais que si tu sens le cacao, tu vas plaire à Marlène. Parce que je ne sais pas si tu as suivi mais les, aventures de, les aventures érotiques de notre secrétaire d'État de l'égalité homme-femme, Marlène Chiappa, que j'ai partagé sur ma chaîne avant l'été. Elle est fascinée par les grands noirs un peu, un peu clean, un peu effaibbles qui sentent le cacao. Donc, déjà, tu sais que tu as peut-être une possibilité de rebond au niveau de Marlène Chiappa. Ouais, bon, merci, merci, mais bon, je suis en, je suis en ça, je ça. Ah, t'as elle s'est pris un râteau virtuel, elle n'était même pas au courant. Quoi. Ouais, dommage. Cool. Et du coup, elle, elle m'a… Elle, elle a su entre temps. Entre temps, il y a eu après… Euh, moi, après, j'ai su un peu les histoires qu'elle a eu avec tout ça par exemple, mais j'étais un peu choqué. Parce que, euh, elle disait la fille, oui, euh, moi, je suis parfaite, moi, je suis ci, moi, je suis ça et tout. Après, j'ai entendu deux, trois histoires et tout et tout. Et puis, euh, on a eu un conflit entre deux parce que euh, son père est, est, est rentré en contact avec mon père pour euh, récupérer, en fait, la dot, rendre la dot. Pour savoir, quand nous, quand nous, on se marie chez l'Africain, la femme demande une dot à, la famille, à ma famille, à la famille, au fait, de marier. What oui, oui, oui, oui, oui, une dot, exactement. What the... C'est <rire> oh, ah, énorme, voilà, ça veut dire qu voilà en fait, Ça veut dire qu'en fait, mon, euh, nous, quand on a voulu se marier, euh, mon père a écrit une lettre à son père, son père a fait, a fait une demande, a dit, voilà, est-ce que moi j'aimerais ça, ça, ça, ça, ça, ça. Nous, on a dû en fait payer les choses. Et puis son père, par rapport à ça, à savoir que son père est très, très, très intelligent là-dedans. Un, un, un ingénieur, noir aussi. On est les deux noirs du même pays. ingénieur aussi, africain mon père aussi, euh, mon père échauffe le taxi et euh, africain aussi. Donc lui, il a voulu rentrer. Attendez, attendez il mais... y en a un de vous qui habite chez lui ou vous êtes tous en Europe là Tous en Europe. Bon, ça, ça vous dit pas un peu de rapatrier l'intelligence chez vous là de temps en temps Parce que bon, ici, il y en a plein quoi. C'est là-bas que ça manque. <rire> je sais, je sais. Vous, vous nous tout envoyez tout des bats moins 12 et tous les mecs intelligents, beaux gosses qui s'expriment bien, etc. comme toi, ils sont. Euh, ils sont euh, ils... Ils ne sont pas là où, là où ils en auraient besoin, quoi. Bah, ouais, voilà. <rire> voilà. Donc, du coup, là, ça, commence, ça a commencé le premier conflit. Parce qu'au fait, quand tu l'as rendu la dot, moi, je n'ai pas accepté au fait qu'ils ont au fait, ils ont rendu la dot sans me dire. Et moi, je n'ai pas accepté parce que dit, écoute, moi, j'ai payé une partie de cette dot. Vous avez fait tout ça dans mon dos. Et puis, moi, j'avais déjà dit à mon ex à l'époque, j'avais dit, écoute, moi, s'il y a ça qui se passe, je veux savoir parce que c'est moi qui suis venu vers toi pour t'épouser. Ce n'est pas mes parents. Donc s'il y a un hein, truc qui doit se passer, euh, euh, mais combien, dois... ça, ça coûte combien en fait euh... Ça dépend. Une dot, une dot, ça dépend, ça dépend des familles. Moi j'ai eu un peu de chance parce 5... que cette famille-là elle était assez aisée. Ça m'a coûté euh, en tout euh, en euros 5 millions. 5 millions. Mais moi j'avais un... 5 000 euros, 5 000. Ah, j'avais compris que 5 Moi, millions. Je me disais, mais attends, c'est cher l'Africaine, c'est logique qu'elle ne trouve pas de <rire> référence <rire> à, ma, à ma vidéo Belle Mais où des youtubeuses communautaires africaines se plaignaient que les, les stars de l'équipe de France de foot n'aillent pas chercher des filles au bled qui prennent des, des, des poupées russes euh, euh, européennes ou occidentales en tout cas. Donc je me disais, bah, effectivement, si, si en plus de leur... Euh, et en plus de leur hystérie, euh, ça, ça coûte 5 millions chacune. Tu m'étonnes qu'ils préfèrent aller ailleurs. quoi. Non, 5 000. Bon. Ouais, 5 000 euros. Mais moi, encore, j'étais bas. Moi, je peux donner un exemple. Mon ami à moi, lui, il l'a a eu pour 30 000 euros. Et puis, je sais que mon, mon, mon, mon cousin, qui est, qui est en France, lui, il a eu, je crois, pour 15 000 euros. Mais encore, je l'ai bien tombé. Donc, mais euh, ils, ouais. font, ils font, en enfin, fait, je comprends pas. Cette somme correspond à quoi exactement Parce que en historiquement, fait, la, dot, gros, la dot, la dot, c'est la femme qui l'a portée. En, en Europe, en tout cas. En Europe, mais en Afrique, c'est... On va la, la, dire, la famille, quand on est là, on en fait, on va demander la, dem la main aux parents. Les parents nous disent OK. Et nous font une, une liste de choses à acheter. Et cette liste-là, il peut, peut, y a tout n'importe quoi. Et le problème qui se passe, c'est que la famille de la mère demande des choses et la famille du père demande des choses. Et c'est là où, en fait, ça se gâte. C'est là où ça peut monter. haut Mais ce n'est pas une somme destinée à financer le mariage. Le mariage, c'est pour Bibi, c'est pour ta pomme. Et la dot, c'est quoi C'est des iPhones C'est quoi C'est ça. C'est des iPhones, c'est des pagnes c'est des costards, n'importe quoi. Tout dépend des familles. Et des familles qui peuvent demander à 5000 francs voilà comme ça voilà ouais. moi j'ai eu le cas j'ai eu le cas que mon ami à moi j'ai eu le cas où lui s'il n'était pas de la même ethnie et euh, voilà comme eux c'était une soi-disant une ethnie supérieure il a demandé deux bracelets en or ah, ah oui parce que ah, au, niveau, pareil, euh, au niveau au niveau tolérance théorie de l'altérité euh, respect de l'autre et égalité parfaite là manifestement chez vous c'est c'est pas c'est pas trop ça en fait bah oui et non après ça dépend ça dépend ça dépend des ethnies mais euh, il y en a qui ne se gênent pas. Ouais. Mm -hmm. Tout dépend, ça, qui ton... Moi encore, je suis tombé sur une famille qui était voilà, aisée, intelligente. Donc le père, lui quand il l'a fait, moi quand j'ai vu justement la demande, j'ai très bien vu que c'était très très léger. Il a demandé mm -hmm. le strict minimum, lui, il n'a rien demandé. Il a demandé la famille de sa femme et puis, euh, et puis on s'en en, en à ça. Quoi. Bon, donc tu as, as récupéré donc, il y a 6 ans une épouse euh, de, bien de chez vous avec 5000 euros d'iPhone. Et donc voilà. Et donc, ça a conduit. Au fait, moi, à ce moment-là, j'ai envoyé un mail à son père en lui disant, voilà, avec ce qui s'était passé. Comme quoi, voilà, il s'était passé ça par rapport à sa fille. Après, elle, elle n'a pas aimé que j'envoie ce mail, où j'explique toute l'histoire. Mm -hmm. Elle m'a attaqué en diffamation. Voilà, ça commence le premier épisode. Elle m'a attaqué en diffamation. Moi, à ce moment-là... C'est ma... receva... recevable, ça Ça a été recevable en Suisse. Un mail, c'est privé Ouais, c ouais, mais c'était privé, mais ça a été reçulable. C'est ça le pire. Moi, à ce moment-là, moment il faut savoir, savoir qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas encore une très bonne situation. À ce moment-là, ma situation, elle change. Je rentre dans un nouveau boulot et je gagne, en chiffre, 10 000 euros par mois. Ah, mais tu sais que, bah, attends, Suisse, Suisse, Black, grand, grosse bite et riche. Marlène, je pense, là, tu, tu l'as fait fondre. Mais à un point... <rire> je, je mettrai le lien dans le coin de l'écran pour ceux qui auraient raté euh, les aventures sous pseudo de Marlène à l'époque où elle s'appelait Marie Minelli où elle fantasmait de se faire prendre dans un spa en Suisse par un gros black euh, qui sentait l'argent <rire> et le cacao <rire> donc voilà donc moi à ce moment là en fait ma situation elle change J'y allais déjà bien mais là je encore plus donc là ça commence à, à savoir dans la communauté que voilà que ma situation a commencé aussi à changer et tout et tout mais j'étais plus avec elle donc du coup, elle m'attaque en diffamation, euh, ça dure plus ou moins une année, une année, une année, tout le processus. Malheureusement, je perds, mais c'était ambigu, parce que j'ai perdu, mais la procureure ne m'a pas fait payer ses charges. Tu as Donc, perdu aussi, sur la place. Titre. Alors, je sais qu'il y a énormément de juristes et d'avocats divers et variés qui nous écoutent, euh, coach YouTube à qui on passe le bonjour et d'ailleurs lui-même euh, diplômé euh, un diplôme d'avocat. Donc, en fait, euh, ces gens seraient probablement, probablement curieux de savoir sur, sur quel article ou à quel titre tu as perdu. Voilà. J'ai perdu sur des formations après. J'ai demandé justement à, à mon avocat, il m'a dit « mais vous n'avez pas vraiment perdu parce que vous avez perdu techniquement, vous avez été condamné du châssis, mais comme elle ne vous a pas fait payer ses charges, à on va dire fait payer la part de du, du, son avocat elle, Normalement, si vous êtes complètement perdu, on vous aurait fait tout payer. Mais tu es condamné Et à après, quoi Moi, j'ai été condamné à faire je, je crois, 600 francs. Mais 500, 500, 500, au, titre de, au titre de quoi, en fait, sur la base de, de quel article de Attends, allô. Ouais, tu ouais, as cliqué je... sur, la, sur la mauvaise touche. Donc, il y avait diffamation dans un courrier privé. Voilà. Diffamato nous a quoi écrire. Bref. À ce moment-là, euh, moi, je laisse passer l'histoire. Et puis, au fait, moi, je m'étais déjà remis en couple. Et aussi, elle, en même temps, elle avait déménagé. Mais elle avait déménagé dans l'immeuble à côté où moi, j'habite. Où j'habitais avec. Elle se rapproche de moi à ce moment-là. Moi, je me remets en couple avec une autre personne et tous les jours, quasiment, on se commençait à se croiser parce qu'on habitait là l'immeuble à, à, la, à la côté. Ça a commencé, ça. Euh, du coup, moi, à ce moment-là, je peux te poser une question euh, par pure curiosité personnelle et qui n'a strictement rien à voir avec l'étude de cas. Oui. Comment tu as rencontré la seconde personne en, en soirée. En soirée un soirée. En, en soirée où tu mixais Ouais, en soirée où j'ai voilà, mixé. C'est bien ce que je pensais. Juste pour confirmer un petit truc. Euh, tu, nous, ouais. tu nous feras un petit topo à la fin sur le sur le... comment dire... Euh, tu connais le mouvement là, en France euh, qui consiste à attribuer euh, à l'homme, euh, derrière des hashtags euh, MeToo et compagnie, à attribuer à l'homme euh, un comportement de chasseur euh, complètement inconscient de ses responsabilités, etc., etc. Qui, qui avinerait les femmes euh, en soirée avec euh, différents produits pour profiter d'elles, etc. Tu, tu nous feras un petit topo sur le comportement des, des, des femmes... Euh, dans les discothèques avec les disques jockeys un petit peu en vue et un petit peu pas trop mal physiquement ah, Non, mais j'avais suivi justement sur une vidéo où tu avais parlé justement où tu avais fait euh, l'intervention, je crois, tu avais, avais, avais sur Big Us Alors, euh, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a un certain statut, c'est les femmes qui nous approchent, c'est pas le contraire. T'as as vraiment, vraiment besoin de les... De les euh, T'as as vraiment besoin qu'elles qu boivent ou qu'elles prennent quoi que ce soit pour s'intéresser à toi ou comment ça se passe Non, non, non, non, bah, non, bah, non, bah elle, elle, elle le montre clairement. Ça veut dire que tout dépend. Elle, elle s'approche clairement. Elles te font des signes qui sont quand même assez clairs. Et après, ça se passe, ça se passe pas. Non, après, après c'est vraiment à l'homme de décider. ça se passe, ça se passe Allez, pas. Allez, fin de la parenthèse, c'était pour faire rager les rageux, comme dit Florian. <rire> donc, euh, non, là, oui, donc là c'est un petit peu flippant là parce qu'elle emménage donc dans ton immeuble, dans immeuble à côté. Et du coup, moi je me mets en couple avec une nana. Je me mets en couple une nana, on ne va pas se mentir, plus belle que elle, vraiment. tu t'étais très riche. Fait. <rire> et du coup, <rire> forcément, Attends, le mec... Attends, du... Attends mais c'est comme ça, tu multiplies ton salaire par deux, tu, multiplies... tu divises l'âge de la fille par deux et tu multiplies la beauté par deux. Voilà, ça, ça, c'est des maths, hein. comme dit Pierre-Yves, c'est logique, hein. on peut pas aller contre. <rire> et du coup, après, ce qui se passe, c'est que euh, moi, j'arrête, euh, je suis dans cette relation, et puis, quand je mets en couple, elle commence à vivre avec moi, cette femme, et puis, elle commence à me dire les mêmes phrases que mon ex-femme. Vraiment, mot pour mot. Et moi, je tombe un peu dans un sort de roman. Je me dis « Ah, Marc, t'as déconné. » Je tombe dans un roman, elle me disait les mêmes phrases, les mêmes tournures, les trucs comme j'étais, certaines choses que je faisais mal. Et après, je me dis hmm, « Peut-être que j'ai mal fait avec cette femme qui m'a toujours aidé, qui était mon ex. » À ce moment-là, je, je, je me dis « Je me dis, je peux pas mentir à mon même je, je, je réécris un, un, un, une lettre à elle où je m'excuse je écoute, ouais, j'ai déconné par rapport à notre relation, il s'est passé ça, ça, ça, ça, ça. Maintenant que je suis avec une autre personne, je réalise que quand elle me dit les mêmes choses, au fait, c'était moi. Quoi un exemple Un exemple. Par rapport au fait que j'étais bordélique, malheureusement, je suis quand même bordélique. Euh, pas mal de choses comme ça, par rapport à certaines choses par rapport à mon comportement, par rapport aussi quand on avait des conflits, où je m'enfermais souvent, où je coupais des dialogues, Certaines choses, certaines choses. Et puis, euh, du coup, bah, voilà, moi, j'ai commencé aussi à douter parce qu'il y, y avait des fois où elle me disait ça. Puis, puis du coup, bah, moi, j'étais non, ce n'est pas de ma faute, je me traquais, je mais c'est ça que tu as à Puis, moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, beaucoup, beaucoup dans tout ce que je fais. Euh, je suis beaucoup, on va dire, dans l'événementiel, dans ce genre de choses. Donc, je me remets perpétuellement en question pour pouvoir avancer. donc on toujours suivre ce qui se passe. Et du coup, puis, on va dire, en parallèle, je travaille dans le web. Je suis développeur web. Donc voilà, quand on travaille aussi dans le web, on va voilà, on suivre ce qui se passe, sur des tendances, qui se remettent beaucoup en question par rapport à la programmation, ce genre de choses, pour pouvoir avancer. Donc à ce moment-là, je m'excuse et tout, et euh, on se revoit. Alors c'est clair, on couche ensemble, et elle, elle me dit oui et tout, j'aimerais qu'on se remette ensemble, j'aimerais qu'on continue notre histoire, et tout et tout. Et Moi, puis je dis écoute moi, je suis avec cette personne-là, je te mens pas, je pense que j'ai encore des sentiments pour toi. Mais... Donc, je, je pense que vous avez envie qu'on se remette maintenant. Si je ne me remette pas, alors je couperai avec l'autre personne. Elle me dit, oui, mais coupe avec, mais coupe avec, et tout. Et, tout. et puis, pendant qu'on discute avec elle, tu verras, ça va trop se gâter par la suite, pendant qu'on discute avec elle, on est arrivé sur une discussion de elle et mes meilleurs amis. À savoir que moi, j'avais quatre meilleurs potes entre eux deux. Et puis, euh, elle était tout le temps en, en, en, en contact avec ces deux-là. Puis moi, je lui ai dit, écoute, moi, je pas que toi, tu es en contact avec ces personnes-là oui, mais machin, mais moi, j'aimais bien la position que j'avais et tout, tout. Et puis, euh, elle aimait bien, là, quoi. Mais je l'ai La position, position qu'elle avait, la position qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle était là avec moi ensemble et qu'elle parlait avec le meilleur pote. Elle aimait, elle aimait cette position-là. Et puis elle m'a dit, mais écoute, toi et moi, c'est fini. Je accepte aussi que mes meilleurs amis s'arrêtent. Et un jour, je vais sur euh, son Instagram à elle, et je vois que mon meilleur pote a liké toutes ses photos. Et ils n'étaient pas amis sur Instagram. Là. Ils se sont mis amis après et il a liké 300 fois. Moi, à ce moment-là, j'appelle mon pote, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais tu, tu, tu, tu, tu, tu la veux ou quoi Comment tu likes toutes ces photos ?»« Ouais mais non Mais non, je la veux pas Mais non, mais tu comprends Moi, je, je, je, je suis resté bien avec elle, je n'ai pas d'histoire et tout. » Je me dis Ok, bah, j'arrête, j'arrêterai. Je ne vais pas arrêter de lui dire bonjour. Mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Ben, »« on, on, on, on, on, on, on, on, Je dis juste bonjour, là. » Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » C'est round 1. On coupe les ponts, elle et moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne se voit plus. Moi, à ce moment-là, avec la vie, j'étais avec l'époque, ça coupe aussi. Je me dis non, je ne me sens pas bien dans cette relation. J'avais toujours un peu des sentiments pour mon ex. Je me suis dit, je, je, je, je, je savais très bien que la femme avec qui j'étais, elle n'allait pas mentalement me faire oublier mon ex. Donc, je dis, je coupe, je repars seul. Je coupe cette relation. Alors, avant que je coupe cette relation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un courrier de la gérance dans l'appartement dans lequel j'étais. Et puis, il y avait un problème, parce qu'à l'époque, quand j'étais rentré dans cet appartement, il n'y avait pas mon nom sur le bail de loyer, sur le contrat de location. Et les trois seules personnes à savoir ça, on avait mis le nom de mon beau-frère. Les trois personnes à savoir ça, c'était moi, mon beau-frère et mon ex. Moi, ce moment-là, je fais rentrer mon Pourquoi Parce qu'à l'époque, je n'avais pas revenu au fait stable. Comme j'étais indépendant DJ, j'avais des revenus qui étaient en et en Suisse, il faut avoir des revenus qui sont stables. Donc, pour ne pas se faire chier, on a dit, bah « Voilà, on va mettre euh, mon beau-frère à ma place pour qu'il puisse rentrer dans le bail. » Et on avait aussi une personne qui travaillait dans cette... Euh, qu'on connaissait, qui travaillait dans gérance Donc, on l'a fait comme ça. Moi, à ce moment où, où arrive ce courrier, bah, je me dis, bah, « bon Moi, je viens 10 000 euros par mois, je m'en fous. » J'ai fait les démarches pour changer, mettre le bail à mon nom. Et la gérance me dit, « Ok, on vous accepte. ils me font rompre le bail par mon beau-frère. » Et après, il, il, il, il me dit, ben, on ne vous reprend pas. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait, voulait me foutre dehors pour monter le loyer. Et moi, à ce moment-là, je perds, je, perds mon, mon, je, perds, je perds mon appartement. Et quand je fais mon appartement, moi, je prends mon avocat. Et puis, on attaque la gérance. À ce moment-là, lui, il ne savait pas, c'est que moi, je travaille avec, avec plusieurs gros établissements, que je suis fidget, et au fait, certains établissements avec qui il travaillait, euh, au fait, euh, les patrons. Au fait, connaissaient les patrons justement de cette gérance. Moi, j'ai fait intervenir mon réseau en leur expliquant leur histoire, et du coup, certains patrons ont commencé à prendre soutien pour moi contre cette gérance. Et du coup, la gérance, quand ils ont vu que je connaissais bah, certaines grosses têtes de la ville, ils ont fait machine arrière. En fait. Ils ont dit Ah non, écoutez, vous pouvez aller à l'appartement. Mais moi, comme c'était à ce moment-là, on va dire, euh, bah, moi, je ne savais pas y si avait garder l'appartement. Moi, avec mon réseau, j'avais déjà trouvé un autre appartement. Donc, du coup… Re Recentre-toi, bon, recentre mon garçon, parce que tu étais bien parti, mais là, tu t'évapores. Te... c'est important, c'est important, c'est important, c'est important que tu pas. ça. Bon, bref. Du coup, je perds cet appartement. Quand, quand, quand, quand on arrive après sur l'avocat, on, on demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que vous avez pris ce courrier, ils ont dit qu'ils ont reçu une lettre anonyme d'une personne. On a eu cette lettre anonyme, et moi, j'ai reconnu… Mais c'est ton ex, le... c'est ton ex, c'est ton ex, c'est évident. Voilà, voilà. c'est mon ex. Et puis, à savoir que mon ex, elle, était, elle, elle, elle est secrétaire d'avocat. Donc, c'est une personne qui s'exprime extrêmement bien et qui écrit extrêmement bien. C'était. elle. Premier round, ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai avancé à ma vie, j'ai fait autre chose. Après, je me suis remis avec une, une autre personne et tout. Et puis, on revient l'été d'après. Alors, ça, c'était l'été d'avant, on revient l'été d'après. L'été d'après, moi, au fait, j'avais entre-temps, j'ai acheté ma discothèque. J'ai acheté ma discothèque, j'ai refait ma discothèque. Et puis pendant l'été, j'étais avec mon meilleur ami. Et puis un jour, je vais sur, euh, sur Instagram, comme ça, et euh, non sur Facebook, et je vois mon ex qui, entre-temps, mon meilleur ami m'avait dit ouais, Écoute, toi, tu es bon, aide-moi, je veux, je veux lancer une marque d'habits. Moi, je lui dis, Bah écoute, tu veux lancer une marque d'habits Moi, comme je suis assez bon en business, il dit J'ai aidé. Mais je lui dis, Écoute, moi, j'ai pas le temps d'être dedans. Gère-toi, moi, je t'aide. Je te fais les communications sur Internet, je te fais tout. Et ça, ça a duré plus ou moins une année. Un jour, je suis sur Internet. Euh, je vois une photo, je vois mon ex habillé avec cette marque. Puis j'appelle mon pote, puis je me dis, mais tu m'as pas dit que mon, mon ex avait habillé avec ça non Non, non, non, non, non. non. Quand, non, non. Quand je lui vois ça, je ne dis pas tout de suite. Enfin, fait, je ne dis pas tout de suite. Et puis, à savoir que euh, mon, mon, mon, mon meilleur ami n'est pas, au fait, du même pays que moi. et Il y a toujours un peu de la concurrence, entre ne certains pays. Et au moment où je vois cette photo, en fait, je vois que mon ex parle avec une personne. Et puis, je reconnais, en fait, euh, sa, sa chaussure. Après, je regarde deux, trois photos après, puis je reconnais la paix des chaussures. Et en fait, un elle, marque, elle porte les fringues de ton, de ton, de ton pote. Et, et donc Voilà. Et après, moi, je lui dis, écoute, euh, voilà, je lui, attends, attends. Du coup, à ce moment-là, je vois qu'elle parle, en fait, avec un ami, de mon pote, de mon, de mon meilleur ami. Oui, mais tu es gentil, mais moi, je sens les chatons qui s'impatientent derrière, parce que je les connais. Donc oui, ça non, bien mais c'est assez bien important, bien. parce que, euh, du coup, quand moi, je vais voir cette personne-là, euh, euh, je vois, en fait, en fait l'ami de mon ami, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe qu que, Je, je le vois, en fait, le soir même. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec mon ex Il me dit, ouais, mais... Euh, je te respecte, moi, je n'ai rien fait. Je lui dis, il se passe quoi J'appelle mon pote, je lui dis, ouais, mais il se passe quoi avec, euh, avec mon ex es En couple avec elle ou... Ou qu'est-ce qui se passe Non, non, euh, il se passe rien du tout, je le vois très très très mal. Ouais, moi j'ai rien fait et tout et tout. Mais en plus, elle m'a écrit un message hier. Je m'attends. On s'est vu l'année passée, je lui ai dit, écoute, moi euh, je coupe les ponts avec elle. J'aimerais bien que toi tu coupes les ponts. Tu me dis oui. Aujourd'hui, tu me fais mettre dans ta marque ta pour encore elle et qu'elle soit là. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé entre en, elle et moi, c'est tous les problèmes qu'on a eu. Euh, écoute, euh, si tu veux rester ami -e avec elle, tu me dis, moi je ça. Moi, moi, oui, mais je ne sais pas, et tout, et tout, et tout. Donc, à ce moment je ne sais pas si elle et mon ex euh, sont en couple ou pas. Lui, il me dit, écoute, je n'ai pas de problème à... Je n'ai à, à, rien à te cacher. Euh, J'enlève les photos. Puis, à ce moment-là, je, je réalise qu'en fait, il avait plein de photos d'elle de son éléphant. Et des photos d'elle... Bon, il se l'a fait ou pas Je ne sais pas. Attends, justement, c'est pour ça que justement, je te demande, Attends. Mais tu n'entends pas les ah chatons là, qui miaulent là, ils veulent savoir. justement, sais pas, je sais pas. Je ne sais pas. Personne ne me dit. Et là, j'entends qu'il y a une seule tomberta, personne ne me dit. Après, moi, je me renseigne un petit peu, je dis, mais comment est-ce qu'elle elle est, elle est en soirée Ouais, mais elle danse avec tout le monde. J'avais entendu qu'elle avait dansé avec certains potes à, à, à moi, j'avais entendu certaines choses. Mais pas mal, les, les, les gens, ils ne veulent, veulent pas le dire. Donc, jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Donc, du coup, ça c'était l'année passée. Moi, je, moi, à ce moment-là, je dis, écoute, je n'ai plus confiance en toi, on est des amis depuis... Moi, j'ai 36 ans depuis qu'on a l'âge de 10 ans. Sur un truc comme ça, tu ne me dis pas. Et en plus, toi, tu as déjà couché avec des ex de mon pote. On sait déjà que tu déjà fait. C'était connu. Il s'était mis en couple avec une, une, à l'époque avec une fille qui était l'ex, d'un de nos amis qui était là. Il l'avait fait deux fois. Et j'ai dit, on te connaît, on, on connaît comment toi tu es. Si toi, tu déclares, tu te dis, il n'y a pas de souci, mais je les ambiguïtés parce qu'il me disait, oui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, je m'arrête. Depuis qu'on est petit, tu es le premier à être dans des situations pareilles. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe. À savoir que lui, il est musulman. Et quand on était petit, même après, j'en ai parlé un peu autour de moi. Parce que la première chose que j'ai fait, je me suis dit, est-ce que je suis fou J'appelle au fait son frère. Et notamment, on en discute. Il dit, mais tu t'es pas fou. T'es pas fou. Donc du coup, à ce moment-là, il me dit, écoute, t'es pas fou. Depuis qu'on est petit, lui, il a toujours été comme ça. Il a toujours été ambigu, il dit pas. Bref. Je coupe les points avec ces personnes-là. L'année passée et du coup, moi, je continue, je fais mon établissement. Mon établissement, cet été, cartonne, mais vraiment, cartonne pas possible. On, on cartonne tout, on fait des chiffres incroyables, on fait des, des pubs incroyables. On arrive sur l'été, sur l'été, fait j'organise des bateaux, des, bateaux sur le, des, des soirées sur des bateaux, ça cartonne. À ce moment-là, on me dit que euh, mon ex, euh, quelques semaines après que j'ai fait une soirée sur un bateau, elle était, on l'a vu aussi sur des soirées sur les autres bateaux je laisse on arrive cet été cet été je vais à un festival et je, et je la croise à savoir que je avaient croisé l'année passée seulement quand il y a eu cette, cette histoire là et l'année passée quand on a vu l'histoire avec mon meilleur pote je la croise et puis je vais vers elle pour dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec mon meilleur ami elle a commencé à rue. moi j'ai vu qu'elle a crié dans la rue j'ai dit écoute moi je laisse tomber je passe à autre chose cet été j'arrive je, je, je, je, je la vois au en fait dans un festival à ce moment là je la croise je la croise et puis euh, je lui fais un regard insistant Je la regarde, elle me regarde, ça dure peut-être deux minutes, ou je la regarde vraiment dans les yeux fixement. Elle part. Une semaine après, son père appelle mon père pour me rencontrer, pour, pour se rencontrer. Moi je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi elle veut nous rencontrer? On fait, une, on, fait une, on fait une rencontre et tout, et puis euh, son père tout de suite me menace. « Oui, si tu continues avec ma fille, euh, je serai sans limite. » savoir que savoir qu'eux, comme ils sont une famille assez aisée, dans notre pays, ils sont aussi, euh, ils sont aussi dans, le, dans, le, dans le pouvoir, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dans, le, dans, le, dans, le, dans tout ce qui est les ministres, tout ça, ils ont de la famille là-dedans, tout ce qui est présidentiel. Et mon père, lui, il avait peur de ça. Puis il commence à nous menacer clairement. Moi, à ce moment-là, je regarde un peu la situation, j'explique ce qui se passe. J'ai écouté, moi, je ne cours pas derrière votre fille. Voilà ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe. Qui se passe. Puis après moi je le menace en toi moi je dis écoutez moi mon père il a, il a fait il a fait sa vie il a construit sa maison vous vous arrivez vous nous menacez moi si vous vous faites quelque chose en Afrique parce que mon père a peur de ça sachez qu'il ne faudra pas venir ici aussi parce que moi aussi tu ferai quelque chose parce que moi j'ai rien à faire du coup ça s'est arrêté après à ce moment-là on a eu un peu de échanges avec euh, avec mon ex et tout son père sentait très bien que voilà que je, je pense que j'avais rien fait et à un moment, on arrive un peu, et puis après, son père, à un moment il, il coupe la discussion, et il décide de partir. Ils partent tous. Et puis, depuis, après, quelques semaines après, euh, je reviens à une soirée, en fait, à une soirée de mon meilleur ami. D'accord, Marc, ta vie est extrêmement palpitante, mais je suis obligé ah. de te demander quelle est ta question. Voilà, la question, attends, je finis juste le dernier épisode, et après, je te pose la question. Après, je reviens à, à une soirée de mon meilleur ami. Et puis après tout ça, elle était encore là. C'est-à-dire qu'elle est venue seule, je ne sais pas avec qui elle était. Et j'arrive à cette soirée, je vois tous mes potes et je la vois elle encore. Moi à ce moment-là, pour avoir des problèmes. Je, re je renvoie un mail, j'explique toute l'histoire, et puis je fais un coup à mon avocat. Je leur dis, écoutez, moi je n'ai pas de problème, pas que vous pour me poursuivez encore en justice parce que je ne poursuis pas votre fille. Voilà. Et ça, ça s'est passé il y a quelques, quelques semaines. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête est-ce voilà, est qu'elle a couché avec mon meilleur ami ou pas Est-ce que... Euh, je sais pas. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est fini. Elle n'avait pas spécialement de lien avec mes meilleurs amis. Vraiment mes amis d'enfance. Là, maintenant, c'est comme si elle veut toujours être là. Et moi, j'ai mis le doute parce que j'ai coupé les ponts complètement avec mon meilleur ami. Parce que j'ai dit, est-ce que tu couches avec elle ou pas Donc, c'était ça. Est-ce qu'ils ont couché ensemble ou pas Et puis, pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas avec mon entourage parce que moi, j'ai deux personnes, on va dire. J'ai quatre compotes, j'ai deux personnes avec qui je dis bien. Hein, bah, mais... T'as as conscience que je ne suis pas marabout, moi Non Je mais lis, je lis pas, des... les... Je des lis des pas des ma... les comportements <rire> des gens dans les viscères des poulets. Et non, alors, je ne sais pas, mais alors, moi, maintenant, je ne suis plus avec cette personne. Donc, j'ai complètement, on va dire, émotionnellement, j'ai décroché. Mais, quand je vois ce qui se passe, je ne je... sais pas, je... je sais pas quoi penser mais... Je sais pas quoi penser, c'est encore amoureuse de moi. Hein, oui, euh... non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on euh, sera tous d'accord pour dire que tu as assez parlé. Alors, euh, et, et vous remarquerez les chatons que je ne l'ai quasi pas interrompu, sauf quand c'était euh, nécessaire. Bon. <rire> euh, Est-ce qu'elle a couché avec ton pote J'en sais rien. Euh, Est-ce qu'elle euh, lui a euh, twerké devant le nez euh, Assez probablement, à mon avis. Euh, ça dépend où tu mets la frontière de la coucherie. Est-ce qu'ils ont flirté Est-ce qu'il y avait un jeu de séduction J'en suis quasi sûr. Euh, Est-ce que l'un ou l'autre a baissé son pantalon J'en sais rien, mais selon moi, ça n'est pas très important. Euh, ouais. Ce qui est important, c'est que manifestement, tu as... Tu as quitté une femme. Alors, j'essaie de, de me défaire de ce biais euh, africain, euh, combine, menace, dot. Euh, bon, euh, ouais. j'essaie de, de, de, de délaisser complètement cet aspect de côté, même si, à mon avis, il est très présent. Et donc, mon, mon explication sera un tout petit peu légère, un tout petit peu euh, virtuelle. Elle, sera pas, euh, elle manquera un petit peu de réalisme, parce qu'à mon avis, j'ignore... J'ignore le modus operandi de l'Africanerie euh, suisse euh, aisée. Voilà. Et voilà. j'ai même pas très envie de savoir parce qu'à mon avis, tu m'as dit que ce qui était dissible et je pense qu'il y a bien pire que ça que tu m'as pas dit. Mais bon, enfin, je demande pas. Euh, ouais. Donc, est-ce qu'elle a flirté avec lui Oui. Euh, est-ce qu'elle est passée à la casserole J'en sais rien. Est-ce que. Alors, oui, j'en étais là. J'en étais là, pardon. Euh, selon moi. Cette histoire de nuit où tu as été euh, fermé dehors était. Euh, toi, tu l'as pris comme le, le. Pour toi, ça a été le début de la fin et tu as, tu as déclenché les hostilités, enfin plutôt, tu as, as transformé les hostilités en départ. Euh, selon moi, elle n'était pas encore. Euh, au, elle n'était pas encore au, au fameux stade des 39%. On rappelle que le niveau d'intérêt être amoureux ou pas, c'est présenter un niveau d'intérêt pour quelqu'un, que ce niveau d'intérêt, c'est pas un interrupteur qui fait 1 ou 0, qui fait on ou off, c'est une courbe qui va de 0 à 100, et on rappelle que les hommes partent à 49 et les femmes partent à 39. C'est-à-dire qu'en en gros, entre 50 et 100, on s'aime bien, entre 0 et 50, on s'aime plus. L'homme, il passe de 90 à 89, 88, 80, 70, 60, 51 il se pose des questions 50 il appelle Stéphane et 49 il part La femme en théorie elle part pas à 49 Elle part à 39 Pourquoi Parce que entre 50 et 40 Elle construit du ressentiment pour quelqu'un Ressentiment qui lui permet de ne jamais revenir C'est une femme qui quitte après des années d'hésitation Elle a pendant des années noté tous tes défauts toutes tes, toutes tes, tout éthique tout et tout ce qui pouvait la dégoûter de toi au point de ne pas être certaine de ne pas nourrir le désir de revenir. Là, manifestement, pour moi, ça ne s'est pas produit. Euh, tu as euh, été plus rapide qu'elle et pour moi, euh, tu l'as empêché de construire ce ressentiment-là. Et ce ressentiment-là, elle, elle cherche. Dans, toute cette, dans, dans les six ans qui ont suivi d'ambiguïté, à se rapprocher de toi, etc., c'est une tentative maladroite et inconsciente de construire du ressentiment à ton égard, et elle le construit en t'attaquant, en t'emmerdant en te, en, en te, en te, en juridiquement, etc. C'est un, un mélange de vengeance et de euh, ressentiment, voilà. Après, okay. tout le reste, c'est euh, l'African Connection, quoi. Et ça, euh, ça j'ignore un petit peu quels en sont les, quels en sont les ressorts. <rire> ouais, bah, écoute, bah, bah, du coup, dans, dans, dans ce ressentiment, elle est encore amoureuse de moi ou, euh, ou pas hmm. J'en sais strictement rien et je dirais que de toute façon, c'est pas vraiment le sujet. La réalité, c'est que cette femme cherche à te nuire de façon presque effrayante. Et le fait que tu n'en sois pas effrayé m'effraie. T'es C'est quelqu'un... J'exagère, c'était pour faire un petit jeu de mots. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui a quand même fomenté derrière toi pour que tu perdes ton appartement. Mmh. C'est quelqu'un qui a lancé une procédure juridique pour un mail euh, c'est quelqu'un dont la famille euh, menace ta famille. Ce qui s'appelle euh, en, en, en français commun le tribalisme. Hein, pour l'amicale pour de la bien-pensance qui refuse d'entendre les choses comme elles sont euh, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est tribal et c'est comme ça. Donc déjà, rien que ces trois raisons-là, et à mon avis ce n'est pas les seules, il y en a bien d'autres que tu n'as pas mentionnées. Euh, rien que ces trois raisons-là, je ne comprends même pas que tu te poses encore la question Tu as 36 ans, tu as, mmh. tu as du succès. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait personnellement bugger pour vouloir raviver sans cesse une histoire qui remonte à tes 22 ans C'est un moment, c'est un mais... petit peu le. C'est Peter Pan, tu veux revenir en enfance Alors non, non, moi, je veux, moi perso, bon, ça c'est ça, moi, moi perso, je ne vais pas revenir avec elle, sinon je Mais c'est juste que là aujourd'hui, ben. Bah, du coup, quand je repense à ça, je suis dans une sorte de. de, de je, je bug, quoi. Je comprends pas. Tri ce écoute, qui se passe après. Tribalisme, voilà. tribalisme entraîne communautarisme, entraîne vengeance. Et, et à cela, tu ajoutes que euh, tu faisais partie de sa vie, tu en étais un pilier. Le pilier s'est déplacé et donc elle se sent. Euh, complètement, euh, tu t'es excentré, tu ne fais plus partie de ses centres d'intérêt, tu es hors de, son, de, son, de ce que j'appelle son barycentre, que vous comprenez souvent mal d'ailleurs, il faudra un jour que j'y revienne. Et donc si t'ajoutes communautarisme, tribalisme, vengeance, et toi qui, qui, qui, qui deviens l'ennemi, puisque tu sors justement de sa tribu, tu passes dans la tribu d'en face et tu lui mets sous le nez une femme plus, plus, plus jeune et plus jolie dans l'immeuble d'à côté... Bah, tu as quelqu'un qui bug complètement et qui fait de la vengeance envers toi son projet de vie. Je pense que son projet de vie, c'est de te pourrir la vie. Et à la limite, on s'en fout. Euh, tu, tu as 36 ans. 36 ans, c'est 50%, c'est 60% de plus que 22. Donc, tu l'as rencontré à 22 ans, tu en as 36 euh, ouais. entre, entre, entre 22 et 36 il y a 14 c'est à dire <rire> que tu as vécu plus de la moitié de ta vie en plus que, que lors de cette rencontre donc, à un moment euh, à un moment euh, si tu veux faire le, le tribal il ben, faut le faire au pays donc euh, vous allez au pays et puis vous euh, vous faites vos, vos trucs tribaux mais là ici ça ne se passe pas comme ça et je pense qu'il faut te sortir de cette espèce de logique non, mais alors moi perso, je, je, je suis sorti. Moi, je moi, je suis avec une autre personne, ça se passe bien. Donc c'est franchement perso, je suis sorti. Éloigne-toi. Elle, elle habite toujours à côté de toi ou pas Parce qu'avec tout non non non non non, non, non, non, non, non, non, non, Mais j'ai non, mais déménagé. Donc. même comme je te dis, j'aurais pu garder l'appartement. Ça, à ce moment-là, j'étais, j'étais. J'ai aussi un peu senti ce que tu me dis. Je me suis dit non, je parle, je, je, je parle. Elle sait plus où j'habite. J'habite plus dans le. Non, non, non. Posé. Elle cherchera indéfiniment. Elle, elle, elle, euh, elle utilisera la moindre opportunité de te nuire, selon moi, euh, sans, sans pardon ni oubli, à vie. Donc je pense que c'est tout à fait quelqu'un qui, si un jour, je sais pas quoi, apprend que ta femme est enceinte et que vous cherchez une place à la crèche de je sais pas où et qu'elle connaît le directeur, elle te fera perdre la place. C'est à mon avis le seul niveau de nuisance qu'elle qu qu qu qu peut avoir, mais elle ne s'en privera pas. Voilà. ça sera de la nuisance basse et mesquine. Mmh. Ouais. Juste parce qu'elle voilà, n'a pas, pas, qu pas construit ce ressenti envers oui. moi, c'est pour ça. Tu, tu, tu lui as ôté la possibilité de le faire et du coup ce, cette, ce ressentiment inexistant se transforme en vengeance et une vengeance administrative, euh, matérielle, ju judiciaire, euh, juridique. Voilà. Ça ouais. c'est pour elle, pour les parents et pour le, pour les combats de village. Là, je ne m'en mêle pas. <rire> non, mais après, moi, son père, je comprends, il défend sa fille. Donc, je pense que mais Le fait que tu comprennes déjà est une preuve de tribalisme, parce qu'en théorie, son père n'a rien à voir là-dedans et il n'a pas à défendre sa fille qui est une adulte euh, majeure et vaccinée et qui s'est séparée d'un homme qui est majeur et vacciné. Je veux dire, euh, pour se défendre, elle, elle a le droit... Moi, moi par exemple, nous, nous avons à peu près le même âge, nous avons 4 ans d'écart, ouais. nous sommes de la même génération... Euh, moi, euh, ma mère mon père il, il a d'autres chats à fouetter manifestement mais ma mère n'écrirait jamais ou même mon père d'ailleurs si, si, si je le voyais encore n'écrirait jamais ou ne, ne solliciterait jamais, n'irait jamais voir les, les, les parents de, de, de, de ma compagne mais jamais de la vie on n'est pas tribaux le simple fait que tu le trouves normal prouve que tu n'es pas 100% européanisé non, moi je suis 100% européanisé, le problème c'est que nos femmes aujourd'hui, elles veulent ça c'est ça le problème. Les femmes africaines, et, et c'est ça pour moi, c'est euh, le problème encore qui je pense rejoint dans, dans ton débat par rapport à la femme africaine et la femme européenne, c'est qu'elles ne elle, réalisent pas. Pour moi, la dot, tout, tout ce système-là, c'est dépassé par rapport à notre vie en Europe. Est-ce que tu ça, penses, est-ce que tu es en train de me dire que ça pourrait expliquer euh, la méfiance et entre guillemets le Mais, fait que les, les hommes occidentaux ne se précipitent pas Mais. sur elles Surtout, même pas les hommes occidentaux, les hommes africains qui vivent. Ah oui, africains, en Europe. pardon, c'était ça leur question. Voilà, pardon. Tu, tu, ben voilà. Raison, les hommes africains qui part. vivent en Europe, eux, quand ils s'arment, elles ne se rendent pas compte parce que dès que, dès que tu rentres en couple avec une femme africaine, c'est Ah oui, je veux toi, il faut que tu vois mon père. Et du coup, l'homme africain. Voilà. Mais le problème qui se passe, c'est que si, si elles ont un blanc, elles ne demandent pas souvent ça. Mmh, Alors, intéressant. Voilà. Elle demande pas ça. Moi, j'ai vu des cas où elle ne s'exige pas trop parce que ça se bien comme si c'est pas dans les coutumes du blanc. Elle va pas dire ouais, va voir mon père. Mais quand c'est un noir, elle le demande. Mais elle se rend pas compte que euh, en gros, c'est comme si tu vois là, c'est comme si tu payes pour, pour ta femme, quoi. C'est, c'est voilà, la dot pour moi c'est dépassé. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de débats ici. On, on a des débats, où on discute même de ça, hein, de la dot. Mais à, à l'homme noir quand tu parles de la dot, c'est voilà, un blocage, quoi. En tout cas, ici si en Suisse, euh, c'est un blocage. Il y en a qui le font, voilà. Ils le font, il n'y a pas de souci. Mais tout le processus... Euh, tu vas marier avec une, une, une blanche, il n'y a, y a qu quelle date tu, tu vois le père de temps en temps, et puis voilà, il va marier la fille, il va marier la fille, parce que là, il n'y a pas d'histoire. Bon. Il Eh bien, amen sur cette euh, punchline indirecte à mes <rire> amis africaines youtubeuses communautaires. J'en profite pour leur, de, pour leur passer le bonjour, hein, puisque moi je n'ai aucune aigreur, je n'ai pas d'acrimonie envers elles, je ne les ai pas euh, insultées ad hominem euh, contrairement à elles, je ne les ai pas prises de haut, euh, je ne leur ai pas dit qu'elles étaient moches ou rien du tout, alors que elles elles ne s'en sont pas privées, évidemment. Euh, ce, qui, ce qui me fait un peu sourire par rapport à la, à la vie réelle, mais enfin bon, bref. Et euh, j'en profite pour leur demander, euh, mes petites chéries, quelle est votre dot donc, puisque vous avez fait des vidéos sur moi la première fois en m'expliquant que j'étais un imbécile, un abruti, que je n'avais rien compris et que j'étais moche et con. Euh, bon, ben, bah, moi, je garde tous ces gentils qualificatifs, je me les mets de côté. Et je vous demande combien, quel est votre dot, en fait, combien vous, combien vous demandez, ça m'intéresse. Donc, donnez-moi un chiffre hein, pour ma sociologie appliquée. Je demande aux youtubeuses communautaires africaines qui m'écoutent comment ça se passe au niveau de la dot et euh, ce que leurs parents entendent demander. Voilà, Marc non, mais du coup, j'ai pas parlé beaucoup, mais comme tu as été très bavard, on a fait 30 minutes pour toi, 15 pour moi. Ok, parfait, merci beaucoup. Salut, ciao. Ciao. Bon, cette conversation est désormais terminée. Je vous encourage, si cette vidéo vous a appris, ne serait-ce qu'une information nouvelle, ou vous a au moins fait sourire à la rétribuer d'un pouce. Euh, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire. L'algorithme nous fait des misères, donc mettons un gros fuck à l'algorithme. Cliquez sur ce bouton abonner, vous aurez toujours le loisir de vous désabonner plus tard. Et en attendant, je retourne m'occuper de mes VIP, dont je vois les notifications clignoter sur mon bureau. Au revoir YouTube, à bientôt.